Bonjour, c'est Céline de 100%plaisir.com. Je vous propose une recette de crème au chocolat onctueuse, crue et sans sucre ajouté. Oui, oui, tout ça en, en une seule fois, c'est possible. Vous avez bien entendu. Grâce à un ingrédient secret et insolite euh, qui ne sera plus secret puisque je vous le dis, c'est l'avocat. <rire> je mixe un avocat, deux bananes, j'ajoute un petit peu de lait végétal, et de la vanille je mixe le tout jusqu'à obtenir une texture qui me, qui me convienne je goûte pour euh, voir si ça me convient et je complète avec si besoin avec du cacao et de la vanille et moi j'aime bien rajouter des petites épices dans, ces, dans, dans la crème au chocolat euh, le gingembre et de la cannelle par exemple sont mes favoris euh, peut-être vous apprécierez d'autres épices comme la cardamome ou peut-être d'autres euh, je vous invite à explorer et à me faire vos retours, je suis curieuse c'était Céline de 100% pensez à vous inscrire à la newsletter pour euh, recevoir les prochaines informations astuces et recettes vous, vous assurez de les, de les recevoir dans votre boîte, boîte mail faites-le tout de suite pendant que vous y pensez je vous souhaite un bon appétit et... Mm -hmm. Regardez-vous bien. Mm -hmm. yeah.